Donc, je m'appelle Céline Galen, je suis maître de conférence à l'Université de Nantes. Maître de conférence, ça veut dire que je suis enseignante euh, Alors, en marketing, ça c'est ma spécialité. Euh, je travaille à l'IAE, qui est euh, euh, la composante de l'université qui euh, euh, enseigne l'économie et la gestion. Et mon domaine de recherche, ce sont les comportements alimentaires. Et je m'intéresse en particulier à ce qui se passe dans la tête des consommateurs quand ils sont confrontés à des produits alimentaires innovants ou bizarres. Donc, euh, ce qui se passe aujourd'hui Exactement. Alors, tu te sens un peu au boulot, là, comme au boulot Oh, ça va. <rire> ça On va. est dans un environnement euh, familier, donc non, ça va. D'accord. Est-ce et... que tu le, tu le présentes pas comme ça quand tu es au laboratoire, j'imagine Non, et puis un chercheur, ça travaille beaucoup chez lui. D'accord. Ouais, c'est à dire qu'on dit laboratoire mmh. en fait. Le laboratoire ça réunit des membres chercheurs à l'université, mais c'est pas on n'est pas euh, comme à la fac de médecine ou à la fac de sciences avec euh, des paillasses dans des laboratoires carrelés en blanc avec des microscopes. Tu vois, on, on fait nous on fait de la recherche en gestion parce que le marketing ça fait partie de la gestion. Donc, quand on quand on fait de la recherche, et eh bien soit on est chez nous en train de lire beaucoup ou d'écrire des articles, et quand on va sur le terrain, c'est pour des consommateurs du coup là on a préparé une petite quiche euh, <rire> il y a quoi déjà des vers alors dedans il y a des vers moriaux et mmh. il y a des grillons d'accord trop hâte <rire> et une petite salade nature euh, oui la salade on va peut-être ajouter des petits euh, grillons euh, dedans d'accord histoire, de... histoire de oui de, bah, de faire ça jusqu'au bout voilà. <rire> ça fait six ans maintenant que je travaille sur les insectes avec une collègue qui s'appelle gaëlle pantinsoyer qui est professeur à l'université d'angers <rire> Et on a euh, proposé un projet auprès de l'Agence nationale de la recherche (l'ANR) euh, qui a accepté de nous financer pour une durée de trois ans sur un projet autour de l'étude des représentations euh, des insectes puisqu'en Occident c'est considéré comme non comestible, mm -hmm. comme non comestible. Et donc euh, notre travail c'est de comprendre euh, comment euh, fonctionne. Encore une fois, le cerveau des consommateurs, quand il est confronté aux insectes, est de trouver des leviers pour leur faire accepter les insectes, sachant que c'est considéré euh, comme une alternative durable euh, aux protéines animales dont on va manquer puisque en 2050, il est prévu qu'on soit à 9 à 10 milliards d'habitants sur Terre, ce qui correspond à une euh, euh, de, à une augmentation à peu près de 70% de ressources naturelles. Donc, on va manquer de ressources naturelles et on va manquer de viande pour nourrir toute la planète. Et donc, on est en pleine... C'est ce qu'on appelle la transition protéique. En fait, on est en pleine mutation pour essayer de trouver de nouvelles protéines pour pouvoir se nourrir. Okay. Et donc, dans ces protéines alternatives, il y a les insectes. Il y a aussi les protéines végétales. Mais nous, là, on travaille sur les insectes. D'accord. Donc, il y a des solutions qui existent aujourd'hui et on n'arrive pas à franchir le cap Franchir le cap, donc euh, pourquoi C'est ça qui est le, le plus intéressant, c'est ça la question que tu te poses Oui Ok, super. Bah, hum, moi je suis prêt à franchir le cap aujourd'hui. Ah, oh. La mienne elle contient plus d'insectes que toi. Parfait <rire> Moi ça me. Bon, bah, je, vais, je vais goûter. Hein. Bon appétit Merci, toi aussi <rire> du suspense. Allez, je te laisse goûter en premier. <rire> On le voit bien en plus. Euh... Mmh. C'est croquant. Heureusement qu'il y a la quiche autour. hmm, mmh. mmh. mmh. <rire> Je sens les fait différentes fait. parties du corps. Ouais, tu sens les différentes parties du corps. Mm. Mais si tu le savais pas euh, bah Je me dirais qu'il y a un truc bizarre. Mais c'est parce que tu l'as vu. Oui, mm. voilà. Après, mm. c'est euh, bon, c'est une quiche. J'adore les quiches. Mm. Euh. Mais c'est vrai que c'est impressionne un peu en, en bouche. Alors là, c'est parce que tu l'as vu. Ouais. Euh, si tu l'avais pas vu, alors, c'est toujours gênant hein, de manger quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a un, un phénomène qu'on appelle la néophobie, mmh. qui est la peur de consommer des aliments nouveaux. Et euh, face à ces aliments nouveaux, les psychologues ont montré qu'il euh, y avait trois motifs de refus alimentaire euh, qui sont euh, le danger, c'est la peur qu'on qu tombe malade, que ce soit nocif pour notre santé. Il y a l'aversion, et ça c'est plus d'ordre sensoriel, mmh. on part du postulat qu'un aliment nouveau n'est pas bon. Et ça nous on l'a vérifié dans nos études, hein. les consommateurs euh, considèrent que les insectes c'est sans doute pas bon. Et puis après il y a le dégoût, alors j'aurais dû même le citer en premier, ouais. parce que le dégoût là il est d'ordre moral, c'est-à-dire c'est l'idée de manger quelque chose qui va être à l'encontre de nos croyances. Et là, on est typiquement dans ce schéma-là. Le dégoût, c'est ce qui ressort en premier chez les consommateurs. Euh, parce qu'il y a un phénomène qui a été montré par les anthropologues au 19e siècle, euh, qui s'appelle la pensée magique. Et la pensée magique, elle est fondée sur le principe d'incorporation. Quand tu incorpores quelque chose, eh bien, tu deviens ce que tu manges. Ça, c'est une phrase que tu as dû déjà entendre, hein, Lévi-Strauss, il a ouais. dit, euh, "On devient, je deviens ce que je mange. Et ben, c'est vraiment la pensée magique, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu manges quelque chose, il y a un transfert des propriétés nutritionnelles, mais aussi morales et symboliques de l'aliment. C'est ce qui fonde, par exemple, le principe d'eucharistie. Quand tu vas à l'église et que tu ah. consommes une, une hostie, tu ah, vois, le corps du Christ. Mais ça fonctionne pour tous les aliments. Et il y a un un grand sociologue de l'alimentation qui s'appelle Claude Fischler, qui a réuni tout un tas de chercheurs en 1994, lors d'un colloque qu'il a appelé « Manger magique ». Et depuis cette date, on reconnaît la pensée magique comme un mode de pensée universel qui fonctionne avec la pensée rationnelle. Okay. Donc ce n'est pas seulement lié au fonctionnement des populations primitives, tu vois, il y a des populations primitives qui font des rituels, par exemple, sacrificiels avant de manger des animaux. Donc ça, c'est lié à la pensée magique, mais on se rend compte que la pensée magique, elle fonctionne aussi chez nous, dans le cerveau d'un du, occidental. Et donc, manger des insectes, ça veut dire quoi C'est quoi un insecte pour toi Si je te dis insecte, tu l'associes à quoi euh... <rire> À des choses qu'on voit dans le jardin, euh, sous la terre, oui. euh, dans des arbres, enfin quelque chose de non-comestible. Non-comestible. Euh, alors, nous, ce qui est ressorti de nos études, c'est euh, associé euh, au, au peuple primitif, à la pauvreté, à la maladie, à la saleté. Je n'ai pas associé à la maladie, mais euh, c'est vrai. Ouais. Mmh. Voilà, ça pique, ça grouille. Effectivement, c'est quelque chose qu'on préfère voir dans le jardin plutôt que dans l'assiette. Mmh. Et donc, de ce fait-là, quand tu incorpores un insecte, principe d'incorporation, tu incorpores tout cet imaginaire associé à l'insecte. Et comme tu deviens ce que tu manges, bah tu deviens sale, potentiellement malade. Tu vois, c'est la nourriture du pauvre. Et donc, c'est pour ça qu'en Occident, c'est considéré comme non comestible. Alors aussi, il y a tout un tas de facteurs, évidemment, culturels. Hein. C'est-à-dire, si on avait appris à en manger tout petit, on voit en Afrique, les enfants euh, ramassent des vers de mangrove et, mmh. et les consomment crus. Euh, évidemment, si on avait été habitué à ça, comme ici, on, est habitué, on, on, on, consomme, on peut consommer des grenouilles, on consomme des escargots, on consomme des crevettes. Tu vois, pour nous, ce n'est pas du tout quelque chose de dissonant. Mais les insectes ne font pas partie de notre répertoire mental. Et du coup, comment ça se passe pour les, les enfants euh, occidentaux à, à, à, Je ne sais pas si tu as étudié ça, mais à partir de quel âge on sent cette influence occidentale sur les insectes parce qu'un enfant, il, il n'est ne, il pas en sachant que les, les insectes sont dégoûtants, euh, qu'il ne faut pas en manger. Alors, le fait d'être contaminé par une nourriture, qui peut nous paraître impropre à la consommation, ça c'est ce qu'on appelle la loi de la contagion. Mmh. Elle est euh, très notable chez les enfants à partir de 4 ans. Okay. Donc à partir D'ailleurs, tu vois, hein, des oui. petits enfants mmh. peuvent ramasser par terre un bonbon et, et le manger. Oui. Ou... Euh, je ne sais pas, un buffet de mariage, par exemple, il y a des choses qui traînent, qui ont déjà été entamées, ils ah. vont finir les verres, manger les restes de nourriture. Et ils mangent un peu de tout. Hein. Ils mangent un peu oui. de tout. <rire> Mais à partir de 4 ans, on voit très nettement que la, la, la loi de la contagion qui explique cette, cette pensée magique fonctionne et ils commencent à, à faire le tri dans la consommation. Mais par rapport à ce qu'ils ont regardé, ils regardent leurs parents Ouais ils voient pas en faire le tri, et du coup, c'est par imitation. En fait. Alors, c'est par imitation, l'imitation... Est... Alors, il y a aussi euh, les préférences alimentaires. Euh, elles se construisent dès le a avant la naissance, dans le ventre de la maman, mmh. puisque l'enfant va ingérer les molécules sapides du liquide amniotique. Mmh. Donc, euh, ce que mange la maman va influencer les préférences, même... Pour toute la vie. Hein. D'accord, donc ouais, si ouais. une mère mange des insectes, l'enfant est peut-être susceptible de... Alors, les insectes, euh, ils n'ont pas un goût particulier. Euh, là, je pense surtout à des, à des goûts particuliers. Oui, euh, tu vois, des aliments comme les euh, ah, oui. salsifis, euh, okay. des choses très sucrées, tu vois, une saveur particulière. Les fruits ouais. de mer, par exemple Pardon Les, les fruits, fruits de mer, mer par exemple. Il ouais. euh, y a une expérience qui est très connue qui a été faite sur des Américains, euh, sur des, des ketchup plus ou moins sucrés. Et les, les enfants qui avaient été petit nourri au lait artificiel qui est plus sucré avait tendance à préférer les ketchup plus sucrés tu vois par okay. exemple c'est mmh. plus en termes de saveur après pour ce qui est des insectes en effet euh, ça va être dès l'enfance par imitation ils vont imiter euh, les copains à la cantine ils vont imiter leurs parents leurs frères et sœurs c'est pour ça que c'est important euh, de faire goûter à tout non pas forcer mais faire goûter à tout mmh. et associer les nouveaux aliments, avec les aliments qu'il connaît déjà. Souvent, tu commences d'ailleurs la diversification par des, du petit pot euh, de la purée de carottes. Okay. Parce que la purée de carottes, c'est le légume le plus sucré. Si tu commences par la compote, c'est fini. Il ne voudra plus jamais manger de légumes. Mmh. Mais si tu commences par la purée de carottes, tu vois, ça, ça, ça, ça l'habitue à une nouvelle texture. Et petit à petit, on va associer les carottes à de la purée de pommes de terre, de la purée de courgettes, etc. Mmh. Et donc, c'est par, en effet, familiarisation que l'enfant va construire ses habitudes et ses préférences alimentaires. Et les insectes, depuis tout petit, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant Attention, alors bah déjà, il n'est même pas question d'en manger puisque c'est dans le jardin. Fais attention, il y a un insecte. Attention, ça va monter sur toi. Attention, ça va être piqué. Tu vois, les insectes a plus tendance à les écraser qu'à les manger. Et donc, on n'est pas dans cette culture-là. Mais euh, en tout cas, c'est tout à fait comestible. Et donc, nous, notre travail de chercheur, c'est de faire passer les insectes dans le cerveau du consommateur de la case non comestible à la case comestible. Et comment on peut faire ça Est-ce qu'il ne faudrait pas s'y prendre peut-être dès le jeune âge, en fait et... Les habituer comme avec des carottes Peut-être faire de la bouillie d'insectes et, euh, et leur donner petit à petit Alors il y a plusieurs voies possibles. Dans les études qu'on a faites, on a, on a fait des études sur plusieurs populations. Euh, des adultes, des jeunes adultes, des adolescents et des enfants. Euh, on a testé des insectes avec différents degrés de transformation. De l'insecte entier nature mmh. Euh, sauterelles, courtilières, grillons, verres de farine, verres à soie. Et puis après, on leur a fait tester des insectes aromatisés. Grillons et verres de farine aromatisés, goût barbecue, goût curry. Et puis la troisième catégorie de produits, c'était des insectes en poudre, donc verres de farine réduit en poudre ou grillons, dans un gâteau au chocolat ou dans un sablé au fromage. Et très nettement, on s'aperçoit que plus l'insecte est transformé, mieux il est accepté. Mmh. Plus il est caché, c'est ce qu'on appelle la sarcophagie, mieux il est accepté. Ça, c'est caché pour toi Alors, non, là, il n'est pas, pas vrai. Alors, il est dissimulé, c'est-à-dire okay. qu'on le voit, euh, mais tu n'as pas. Alors, tu vois, si je prends cet insecte-là, par exemple, là, j'ai un grillon. Tu vois sa tête, ses pattes, ses ailes. Mmh. Ça, ça fait partie des insectes, quand ils sont entiers nature, qui sont très difficiles à accepter pour les consommateurs, euh, parce que, justement, il y a des membres. Il y a les ailes, il y a la tête, il y a les pattes. Donc, les consommateurs, en insecte, en insecte entier, ils avaient tendance à préférer les vers, qui n'ont pas, justement, qui sont dépourvus de ces membres-là. Il y a eu beaucoup de choses aussi sur les yeux. Euh, les consommateurs sont très gênés par le fait que, parfois, voilà, on voit les yeux et de manger les yeux. Donc voilà, les consommateurs préfèrent les verres et on compare toujours ce qu'on mange à ce que l'on connaît parce que c'est rassurant et ils ont tendance à consommer les verres parce que ça, enfin à préférer les verres parce que ça ressemble à des gnocchis, oui. ça ressemble, ça fait penser à des petits gâteaux apéritifs, à des bretzels, tu vois. C'est ce qu'on nous a dit euh, à la dégustation, il y a eu des, euh, le mot bretzel est revenu plusieurs fois, euh, chips, euh, pour euh, les migales c'était du poulet, voilà. <rire> je ne sais pas si tu as souvent ouais. c est, c est, cette comparaison. Mm. Il euh, y avait quoi d'autre aussi avec tes étudiants? C'était Curly. curly ouais. Donc, euh, oui, tu as, as complètement raison. On, on, à chaque fois, on le compare. Quoi. On ouais. le compare systématiquement. Mmh. Alors, ensuite, quand on va sur les insectes aromatisés, euh, c'est rigolo parce que l'activation de tout l'imaginaire autour de l'insecte, dont je, on a parlé tout à l'heure, s'estompe peu à peu. C'est-à-dire mmh. que. Sur l'aromatisé, on va plus les, les consommateurs vont faire attention davantage à l'arôme. Vont dire ah j'aime bien le curry ou alors j'aime pas celui-là parce qu'il a goût barbecue. J'aime pas la sauce barbecue. Mais il y a quand même une gêne toujours avec la vision de cet insecte. Mmh. Et puis quand l'insecte est transformé réduit en poudre dans du gâteau au chocolat. Alors là, il est oublié complètement et les consommateurs fondent leurs préférences plutôt sur ce qu'on appelle les marqueurs gustatifs, c'est-à-dire le fait et le produit qui contient l'insecte, c'est-à-dire le gâteau au chocolat ou le sablé. Voilà. Et ça, c'est très net. On retrouve la même chose chez les adolescents. Chez les enfants aussi, mais ça va plus vite, c'est marrant, on se rend compte que le processus de familiarisation a tendance à se raccourcir quand tu vas chez des consommateurs qui sont plus jeunes. Oui. Et ce qu'on a remarqué aussi, comme, je ne sais pas si ça t'intéresse, les différences entre les différentes populations, pourquoi ils en mangeraient, voilà. Alors, les adultes sont conscients des bénéfices pour la santé en protéines. Euh, parle aussi un peu de l'environnement, mais ont tendance à dire euh, on sera plus là pour voir. Okay. En gros, ce ne sera pas notre problème. Mmh. Alors que c'est une cause qui est extrêmement citée chez les adolescents. Les adolescents n'ont pas forcément beaucoup conscience de l'apport en protéines. Euh, en revanche, ils sont très préoccupés par la cause environnementale mmh. et par la cause animale. Justement, tu me demandais comment on peut favoriser euh, la consommation d'insectes. Alors, chez les adolescents, clairement, le défi et la valorisation sociale mmh. joue un rôle très très important. Mmh. Et on a beaucoup d'adolescents, de, de, on les a interrogés, ils avaient entre 13 et 18 ans, ils sont très réfractaires au début de l'expérimentation, le dégoût est fortement exprimé, et puis euh, ensuite on leur propose des petits challenges. Euh, S'il y avait un challenge sur Snapchat qui était proposé par ton meilleur ami pour consommer des insectes, est-ce que tu en mangerais et là, on a plutôt des oui. Mmh. Si tu allais dans un restaurant avec tes amis qui ne fait que des produits à base d'insectes, est-ce que tu en mangerais Là aussi, la réponse est plutôt oui. Et on, on parle de quelle tranche d'âge, à peu près 13-18. 13-18. Mmh. Et pour les plus jeunes encore, est-ce que tu t'es intéressé à cette tranche Oui. Alors, les plus jeunes ne euh, sont pas conscients de l'apport en protéines. Euh, ce qu'on a interrogé, ils avaient les enfants entre... Si c'est neuf, donc ils ne nous parlent pas trop de la cause animale, c'est plutôt le côté rigolo. Oui. Euh, beaucoup de références chez tout le monde à Koh-Lanta, aux émissions de télé-réalité. Donc ça, ils ont vraiment ça en tête. Et oui. puis on voit aussi dans des émissions comme Top Chef, des épreuves euh, qui sont organisées autour de l'insecte. Donc ça contribue à démocratiser beaucoup cette consommation et on voit que c'est intégré chez les adolescents, chez les enfants. Donc un effet d'exposition, en fait. Plus on le montre, plus on s'approprie. Exactement. En fait, on banalise la consommation. Et le jour où on va en, en trouver dans les supermarchés, à côté des lardons, euh, bah, on... ouais, ça choque moins. Et euh, on s'est aperçu chez les enfants que l'imitation... Des, alors, des, des copains, parce qu'on a fait des triades, en fait, on les a vus par trois. Donc, euh, si un copain en mange, eh bien, celui qui n'osait pas en manger au départ va se mettre à le faire. Et puis aussi, quand ils nous répondent que si les parents en mangent ou si les grands frères et sœurs en mangent, là, ils sont prêts à en manger. Ok, d'accord. Donc, il y a une sorte de euh, pression sociale aussi qu'on a pu voir euh, avec tes étudiants il y avait clairement une étudiante qui ne, qui ne voulait pas manger des insectes, et comme les autres ont mangé, elle est allée jusqu'au bout, jusqu'à goûter des scorpions et même des scarabées. C'est quand même assez difficile, c'est pas la première chose qu'on a envie de manger quand on se dit « ok, euh, je vais goûter des insectes ». Mais tu as bien fait les choses parce que tu leur as proposé euh, les insectes par degré mmh. de difficulté, on va dire, mmh. puisque tu as proposé d'abord les petits verres de farine qui n'ont pas de tête, pas d'ailes, pas, pas de pattes. et puis tu es, es allé comme ça vers les, le plus difficile à manger, euh, le scarabée et le scorpion. Ouais. Et donc tu vois, cette familiarisation, tu as vu, elle se fait vite en fait. Ça a duré quoi Peut-être 20 minutes mmh. l'expérience Et en 20 minutes je pense que tu l'aurais dit euh, la veille, tu mangeras un scorpion, mais jamais, il pas là. jamais <rire> il t'aurait dit oui. Ouais. Et là, tu vois, par la, la, la valorisation sociale, la pression du groupe euh, et cette progression d'insectes, euh, de formes d'insectes, forme tout de suite, tu arrives en un temps assez rapide à en faire consommer. Et donc, ouais, ce qui est intéressant quand même avec les insectes, nous, pourquoi on s'y intéresse euh, dans ce mouvement de transition protéique euh, c'est parce que ça contient, enfin pour l'environnement, c'est une source euh, d'alimentation qui est très très intéressante et pour la planète, parce que ça consomme 12 fois moins de nourriture que les bovins par exemple. Okay. Tu vois, pour, okay. faire un, pour le, produire la même quantité de protéines, tu as besoin de 12 fois moins de nourriture, tu as besoin de 10 fois moins de surface, tu as besoin de 2000 fois moins d'eau. Donc ça, c'est énorme et ça produit 100 fois moins de gaz à effet de serre. Donc sur le plan environnemental, c'est top. Euh, c'est aussi très riche, alors au-delà des protéines. Hein, euh, par exemple, si tu fais un steak, alors je ne sais pas si ça t'intéresse, c'est la comparaison avec un steak de bœuf. Mmh. Euh, tu fais un, un, un steak de bœuf de 100 grammes, euh, tu auras 20 grammes de protéines, alors que un steak de grillon de 100 grammes, tu auras 60 grammes de protéines. Ah oui, quand même. Donc, tu vois, c'est intéressant. Euh, et puis euh, ça contient des vitamines A, des vitamines B, ça contient des oméga-3, du potassium, euh, ça contient du magnésium, du sodium, enfin c'est très riche en, en nutriments, euh, donc voilà c'est pour ça que ça fait partie des alternatives durables. Et euh, on en est où en France aujourd'hui, si, si demain je vais aller à Carrefour et commencer à manger des insectes plus régulièrement, est-ce que je peux euh... Alors jusqu'à maintenant on en trouvait voire pas du tout dans le commerce parce que c'est un c'est pas encore enfin c'était jusqu'à il y a peu pas considéré comme un aliment, ou en tout cas considéré comme ce que la Commission européenne appelle un « novel food ». Les « novel food », c'est les aliments qui n'ont pas été consommés de manière régulière avant 1997. En fait, c'est autorisé à la consommation, mais pas à la commercialisation. Donc, en France, jusqu'à maintenant, il y avait parfois des tolérances, des autorisations qui étaient émises par les préfets, pour commercialiser euh, certains insectes mais euh, ces derniers temps euh, on en trouvait en tout cas à Nantes on n'en trouvait pas du tout dans les, dans les magasins euh, et alors il euh, y a eu un, une autorisation qui a été émise par euh, l'Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire mmh. qui a donné son feu vert pour la commercialisation du verre de farine séché. Okay. Et donc, cette autorisation, elle était indispensable parce que sans elle, on n'a pas le droit de commercialiser les insectes. Donc ça, c'est tout récent, c'est janvier. Et actuellement, il y a une demande en cours pour le grillon et la sauterelle. Et en fait, ces, ces autorisations, elles sont très longues à obtenir parce qu'il faut faire des tests euh, de santé hein, et notamment, les insectes sont allergisants. C'est-à-dire, si par exemple, tu es euh, allergique aux crustacés, il se peut que tu sois allergique aux insectes. Et donc, il faut vérifier tout ça avant la mise en marché. Alors, pourquoi ça bloque Il y a aussi des lobbies de la part des producteurs de viande, parce que forcément, si on se met euh, demain, tu vois, à vendre euh, des steaks d'insectes euh, et non des steaks de boeuf, bah forcément, pour la profession, euh, euh, c'est problématique. C'est moins cher, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça consomme moins. Alors aujourd'hui, ça coûte très cher, oui. les insectes, hein, euh, parce que c'est fabriqué en petites quantités. Euh, D'ailleurs, il y, y a deux gros acteurs industriels hein, euh, qui ont euh, implanté des, us qui ont des usines en France. Alors Jusqu'à maintenant, ils fabriquaient surtout des insectes en vue de la consommation animale, mmh. le feed. Euh, les insectes en vue de la consommation humaine n'étaient euh, pas encore euh, développés. Mais là, il euh, y a deux gros acteurs qui sont euh, euh, agronutrices et puis euh, insectes qui... Qui sont, qui, étudient, euh, là, très, qui sont en train de développer des produits pour la consommation humaine. Okay. Et comment ça se passe ça, pour le, euh, la consommation chez les animaux d'insectes Aujourd'hui, c'est euh, démocratisé, on peut, on, peut, on peut le faire, il n'y a euh, pas de problème Tout à fait, ouais, ouais, tu en trouves okay. dans la nourriture pour chats, pour chiens, pour les poissons aussi. Alors, on mange, il paraît qu'on mange euh, à peu près, par individu et par an, 500 grammes d'insectes. Oui, parce qu'en fait, euh, bah, tu vois, euh, dans, dans ta farine, il peut y avoir des petits insectes qui se développent euh, si tu la laisses trop longtemps dans le placard. Mm -hmm. Dans les confitures, il peut y avoir des insectes. Dans les fruits que tu manges, il peut y avoir des insectes. Donc voilà, ça, ça, il paraît que la nuit aussi, on peut gober des araignées. Moi, je fait. Et donc, okay. euh, voilà, il, ouais, 500 grammes d'insectes par individu et par an, c'est énorme. D'accord. Sans le savoir. Allez. Mais aussi indirectement par l'alimentation la, de ce qu'on mange Si on mange du, du cochon et que le cochon a mangé des insectes Alors euh, oui, le poisson notamment, c'est parce que la, le, les insectes sont utilisés pour la nourriture pour les poissons beaucoup. Okay. Euh, en effet, oui tout à fait, puis on mange indirectement. Ouais. Et ça, ça ne pose pas de problème pour l'Union européenne parce que non. non, et ça ne pose pas de problème au consommateur parce que ne le sait pas forcément et puis ne se pose pas la question. Alors Céline, est est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner à... à des gens qui veulent franchir le cap, qui veulent commencer à, à consommer des insectes, mais qui aujourd'hui sont assez réticents, comme on a pu le voir euh, avec les dégustations Donc euh, je te propose de leur dire directement à eux. Alors si vous voulez consommer des insectes, la première étape, ce serait d'essayer en poudre, de verre de farine ou de grillon, c'est celle qu'on trouve... Euh aujourd'hui, euh, sur euh, des sites internet. Hein, est, il est facile de s'en procurer sur des sites internet, même si on n'en trouve pas encore beaucoup dans les magasins. Donc, euh, oui, de la poudre de verre de farine euh, que vous incorporez dans une recette que vous aimez. Euh, des cookies par exemple ou un gâteau au chocolat, donc ça ce sera la première étape vous allez vous rendre compte que finalement ça change pas beaucoup le goût, et puis peut-être ensuite euh, aller vers euh, ce, qu ce dont on parlait tout à l'heure, les verres de farine donc euh, ce sont ces petits verres qui sont euh, dépourvus de pâtes et d'ailes, qui sont assez petits donc peut-être commencer à les consommer aromatisés avec un goût que vous aimez bien euh, curry, miel, barbecue, en fonction de ce que vous trouvez sur le marché, à l'apéro entre amis c'est plutôt sympa parce que du coup il y a un effet de curiosité et puis euh, euh, le défi euh, entre copains qui peut s'installer et puis bah, petit à petit vous essayez euh, sur euh, ensuite des grillons qui ont des pattes des ailes et des yeux et puis bah là une fois que ce cap là est passé euh, bah, je pense que vous êtes capable de quasiment tout manger parce que après c'est simplement la taille qui change euh, mais euh, entre amis c'est un, un bon moyen ou en famille euh, en général on consomme rarement des insectes tout seul dans sa cuisine <rire> ok bah super